Salut, c'est Alex de Be Wild and Free. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très intéressant. C'est bien beau faire du Amazon FBA, mais combien est-ce que je veux gagner? Est-ce que c'est payant? C'est une question qui est très peu répondue sur les réseaux sociaux. La réponse la plus directe, je te fais pas entendre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 Sur Amazon. Bien que ce soit très relatif, les nouveaux vendeurs sur Amazon gagnent entre 26 000 et 810 000 par an en bénéfices. Qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer à vendre sur Amazon? Et euh, qu'est-ce que tu dois faire en tant que nouveau vendeur pour être rentable? La majorité des vendeurs Amazon, soit 80%, disent vendre sur Amazon pour la liberté que leurs revenus leur procure. Les vendeurs vont rechercher un nouvel emploi ou être, de, ou être appelés à devenir leur propre patron. Vois-tu pour ma part, j'ai un peu de la misère avec la formule ⁇ deviens ton propre patron ⁇ Comme on le dit si bien, un, un grand en immobilier, Grand Carden, on n'est jamais vraiment notre patron. Nos futurs clients, dans ce cas-ci les acheteurs, sont notre, pa notre patron parce que sans eux, on n'existe pas. On doit leur rendre des comptes soit par l'excellence de notre service client ou de notre qualité du produit qu'on offre sur le marché Amazon. Beaucoup de personnes vont chercher de l'argent supplémentaire pour subvenir aux, aux besoins de leur famille ou pour rembourser leurs dettes ou même parcourir le monde. Ce qui a été notre cas et wow! Sincèrement, je peux te dire que ce volet-là, euh, on en a profité. On a été dans de sacrés belles hôtels. On a voyagé à travers au moins 10 pays depuis qu'on fait du Amazon FBA. On a vécu dans des Airbnb assez luxueux euh, pendant des mois de temps, sans sortir d'argent supplémentaire. Et surtout, on a eu le temps de visiter chacun des pays sans tracas financiers. Vois-tu, pour nous, c'était ça notre rêve. Quelle que soit la raison qui t'amène à vendre sur Amazon, la principale source pour la plupart, c'est d'aller chercher beaucoup de revenus, puis c'est tout à fait légitime. Avec la, la pandémie en ce moment, le marché du e-commerce a littéralement explosé. Vendre sur Amazon, c'est indéniablement un moyen euh, viable de gagner de l'argent. En fait, 61 des vendeurs ont déclaré que leurs bénéfices avaient augmenté en 2019, et 92 de ceux-ci prévoyaient de continuer à vendre sur Amazon en 2020. Alors, combien est-ce que tu peux t'attendre à gagner sur Amazon FBA? Vois-tu, je suis allé lire un sondage sur Internet qui a été réalisé auprès de milliers de vendeurs Amazon afin que vous puissiez apprendre tout ce que vous devez savoir pour commencer à vendre sur la plateforme. Combien gagnent les vendeurs Amazon? Bien qu'il existe beaucoup, plusieurs méthodes de vente sur Amazon la plus courante, et le programme Fulfillment by Amazon, communément appelé FBA. Et c'est celle que la formation Amazon Be Wild and Free vous enseigne. Comme toute autre entreprise sur Amazon, ça va impliquer des dépenses et des frais de la part du vendeur. Mais ce qui rend Amazon FBA si attrayant, c'est qu'il va simplifier tout ça pour les vendeurs. En bref, la méthode FBA, c'est que tu choisis un produit, tu le fais acheminer dans les entrepôts Amazon, tu configures ton listing Amazon, et Amazon s'occupe du reste, et tu commences à obtenir des ventes et des bénéfices dès ta mise en marché. Une autre question, quels sont les revenus des ventes mensuelles des vendeurs Amazon? La plupart des vendeurs Amazon réalisent au moins 3 000 par mois de vente. Et certains super vendeurs font plus de 250 000 de vente par mois aussi, ce qui représente 3 millions de de vente annuelles. C'est phénoménal comme chiffre. Tu sais, ce qui est incroyable avec ce chiffre, 250 000 par mois, c'est que tu n'auras même pas à gérer 30 employés, mais quelques assistants virtuels je ne peux, euh, peux pas imaginer un autre business dans un autre domaine qui peut, dire, qui peut en dire autant. Environ la moitié, soit 50 des vendeurs Amazon gagnent entre 2 000 et 25 000 par mois, ce qui pourrait signifier des ventes annuelles de 24 000 à 300 000 Une personne sur cinq gagne 25 000 à 250 000 par mois, ce qui équivaut à des ventes annuelles comprises en 300 000 et 3 millions de chiffres d'affaires. 3,3 font plus de 250 000 de vente mensuelles. Seulement 23 des vendeurs réalisent moins de 1 000 de ventes par mois. Euh, je vous mets à l'écran un graphique qui résume euh, bien tout ceci. Je vais vous laisser le temps de le regarder. De plus, étant donné que la vente sur Amazon, c'est quand même nouveau et que c'est devenu un moyen viable de créer une entreprise de e-commerce, euh, que depuis quelques années ça si existe, la plupart des vendeurs Amazon sont relativement nouveaux dans le jeu. Mais ça, ça n'a pas limité leur vente. La majorité des vendeurs Amazon, soit 50%, ont atteint des ventes à vie de plus de 100 000 depuis qu'ils ont commencé. Bien que les ventes soient souvent une mesure quantifiable d'une entreprise Amazon saine, elle ne brosse pas nécessairement un tableau complet de l'argent qu'un vendeur va rapporter. Passons donc au bénéfices net. Là, tu te poses la question de savoir combien est-ce que les vendeurs Amazon vont chercher en profit. Peu importe le chiffre d'affaires, c'est vraiment le profit qui détermine la viabilité et la rentabilité d'une entreprise. Plus la marge bénéficiaire est élevée, bien mieux que c'est. Puis souvent, les petites entreprises ont du mal à atteindre la rentabilité au cours de leurs premières années. En revanche, vois-tu, les vendeurs d'Amazon voient des marges bénéficiaires relativement très élevées. Les deux tiers des vendeurs, soit 67%, voient des marges bénéficiaires supérieures à 10%. Mieux encore, 36% voient des marges bénéficiaires supérieures à 20%. En revanche, 8,4% ont déclaré que leur entreprise n'était pas rentable. Et 5,3% ne connaissaient nullement leurs chiffres. Alors que les bénéfices changent en fonction de facteurs tels que le volume de vente et les dépenses commerciales, tout au long de l'année, les vendeurs ont pesé sur leurs bénéfices totaux depuis le lancement de leur activité Amazon. Combien d'argent les vendeurs Amazon ont-ils gagné au fil du temps? Un grand nombre de vendeurs Amazon, soit 43,2 ont vu des bénéfices à vie de plus de 25 000 et 6 d'entre eux sont rendus millionnaires de leur seule activité, entreprise Amazon. Encore une fois, je vous mets un tableau graphique à l'écran afin que vous voyez les chiffres. Combien de temps faut-il pour devenir rentable sur Amazon est une autre question souvent demandée. Parmi tous les répondants du sondage, la majorité, 67%, ont déclaré qu'ils étaient rentables dès la première année de vente. Même les vendeurs Amazon les plus récents, soit de 1 à 2 ans d'expérience, ont encore réalisé de solides bénéfices dernièrement, puis la majorité, soit 63% était rentable au cours de leur première année. On y a déjà répondu par une autre vidéo, mais de combien d'argent est-ce que tu as besoin pour commencer à vendre sur Amazon? Selon le sondage, l'un des plus grands obstacles pour les personnes qui commencent à vendre sur Amazon, c'est l'idée de savoir combien que ça va me coûter, combien est-ce que je vais devoir débourser de ma propre argent. On veut simplement pas dépenser inutilement, c'est comprenable, mais tôt ou tard, tu vas devoir te lancer. Par contre, ça ne signifie pas nécessairement de perdre de l'argent liquide. Ça peut signifier euh, perdre du temps. Certains disent aussi qu'ils n'ont juste pas le temps d'apprendre quelque chose de nouveau et de se lancer. Dans l'ensemble, la plupart des vendeurs, soit 60%, ont dépensé moins de 5 000 US pour commencer à vendre sur Amazon. Et 29% ont dépensé moins de 1 000 US. Sur quoi cet argent est-il dépensé? Bien, en règle générale, les coûts initiaux comprennent l'approvisionnement de votre produit, y compris, bien sûr, les, les échantillons, les frais Amazon, les promotions, soit de la publicité. Un autre fait intéressant à noter, c'est que vous n'avez pas besoin de dépenser beaucoup d'argent pour réussir à vendre sur Amazon et démarrer. Contrairement au commerce de détail, ça vous prendrait un inventaire aussi, mais il faudrait payer des factures d'électricité, de location de locale et tout, etc., etc. De combien de temps est-ce que vous avez besoin pour commencer à vendre sur Amazon? La réponse elle a le deux volets, dépendamment si vous prenez une formation ou vous le faites par vous-même. Mais dans l'ensemble, les vendeurs Amazon n'ont pas besoin de passer beaucoup de temps sur leur activité Amazon pour s'en occuper. La plupart, soit 57 consacrent moins de 20 heures par semaine et 13 ils consacrent un peu plus de 30 minutes par jour. Je ne peux pas croire qu'il y a quelque chose qui est plus rentable en gain versus en temps versus le gain. En fait, vous accorderez peut-être plus de temps pour vous lancer votre entreprise à ses débuts, après avoir trouvé des produits à vendre, créer vos listings, euh, parce qu'il y a de nombreux vendeurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils maintiennent leur entreprise et laissent les revenus rentrer. Pour les nouveaux vendeurs avec 1 à 2 ans d'expérience, 64 ont passé jusqu'à 20 heures semaine sur leur activité Amazon, contre 37 des vendeurs avec plus de 5 ans d'expérience. La vente là, sur Amazon, est-ce que c'est rentable en ce moment? Selon tous les indicateurs connus, oui, vente sur Amazon sera rentable en ce moment et continuera de l'être. Amazon, c'est une industrie en soi, et c'est irrévocablement lié à tant d'autres industries que l'opportunité pour les vendeurs de trouver un créneau rentable pour vendre est ahurissante. Ça vaut également pour les nouveaux vendeurs. La majorité des nouveaux vendeurs vendent depuis seulement un à deux ans. J'espère que tu as aimé la partie 1 de cette vidéo. Euh, sur ce, reste connecté à la chaîne, la partie 2, dès la semaine prochaine. Ciao tout le monde!